On a décidé de créer une coopérative citoyenne de production d'énergie photovoltaïque, tout simplement pour en faire bénéficier euh, le maximum de gens sur le territoire et apporter des biens communs. Faire en sorte que les, les gens d'un territoire, d'un village, au travers d'un projet commun, reprennent l'habitude d'échanger, de faire ensemble, recréer de la solidarité, puisque euh, le projet, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui sont... Euh, dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, euh, puissent bénéficier du travail que l'on fait. Développer un tel projet, c'est euh, porter un projet d'éducation à l'environnement pour les, les enfants des, des territoires. C'est aussi mettre en place, euh, on essaie de trouver des solutions, euh, les moyens pour aider les, les citoyens du, du, du territoire à réhabiliter euh, leur maison sur le plan thermique, c'est-à-dire trouver, apporter des conseils pour que les gens aient une... une une approche intelligente de la réhabilitation thermique. C'est le plaisir de, du partage. Qu'y a-t-il de plus beau que le partage de quelque chose avec quelqu'un Je ne peux pas imaginer m'investir dans un autre projet qu'un projet qui soit respectueux de l'être humain. Dans le monde actuel, ce qui fait tourner toutes les boutiques, c'est les gens qui habitent les territoires. Ils habitent bien quelque part, ils sont là, c'est eux qui ont les compétences, c'est pas les gens qui ont les capitaux. Alors, ils ont les capitaux, c'est vrai, mais euh, c'est nous qui avons le savoir-faire. J'ai toujours été euh, dans un peu à rechercher des, des choses différentes de, de ce qu'on nous montre, euh, et de ce qui se pratique euh, au quotidien, parce qu'on s'avère que, euh, que c'est quand même pas une belle réussite tout ce, qu nous a, euh, tout ce qui, qui s'est construit pour le moment. Moi je suis dans des collectifs, et les collectifs, par définition, il n'y a pas de structure. C'est euh, la méthode qui, sur le plan de l'organisation, me donne le plus de satisfaction. C'est un réel investissement donc, euh, de, de participer à ce genre de, de projet, dans la mesure où il faut y passer un temps, il faut y passer tout son temps. Et pendant ce temps-là, eh peut-être que je pourrais aller travailler et faire rentrer de l'argent euh, d'une manière plus classique, nous allons dire, et je pense que euh, vaut, voilà, je préfère, euh, préfère m'investir de cette façon-là. Créer un noyau de 8, 10, 12, 15 personnes sur un territoire, sur une commune, je parle de commune rurale, qui soit un, un noyau actif, c'est-à-dire qui, qui prenne l'habitude de faire des choses. Se rapprocher des de gens qui euh, peuvent apporter une contribution. Chercher les appuis locaux, parce que les appuis locaux existent. Comment faire, ben, passer un film sur l'énergie Ben oui, on verra des gens qui s'intéressent à l'énergie. Essayer de fédérer ces groupes-là et se servir de ce groupe pour pousser aux fesses à la mairie. Jamais se laisser récupérer. C'est-à-dire que si on te propose de rentrer au conseil municipal, c'est euh, « je préfère être en dehors ». Ce qu'il vous faut chercher à faire, c'est sur un projet, si vous avez des opposants, il faut surtout les prendre avec vous, c'est-à-dire non pas leur dire à, « à devenez coopérateur, rentrez dans le circuit, vous êtes des cons, vous n'y comprenez rien, il faut rentrer ». Mais au contraire, si vous êtes dehors, vous ne serez pas au courant de ce qui se trame, si vous êtes dedans, vous serez au courant de ce qui se trame et vous pourrez éventuellement dire et faire, faire ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que très souvent, dans tous les problèmes, quels qu'ils soient, les problèmes environnementaux, mais les problèmes sociaux, c'est exactement pareil. On est sur des stratégies d'affrontement, il faut arrêter. Les positions dogmatiques, il faut arrêter. On a plus rien à cirer, on voit où ça nous mène aujourd'hui.